Salut monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Hero généraux euh, J'ai commencé à poser des mines euh, Mais j'ai pas... Oh. <rire> j'ai pas très bien réussi Donc euh, j'ai lâché l'affaire On est sur une bataille un peu particulière Ils ont pas de, de renforts qui sont arrivés Donc ils ont pas leur ligne en question euh, Nous, de notre côté, on a ce point à défendre Euh... On n'a pas la masse de ressources. On a des blindés légers. Je vais peut-être prendre un blindé léger. Il y a moyen d'être un soutien suffisamment costaud. Pas une bataille à grands enjeux. Il Faut que je m'entraîne un petit peu avec mon blindé léger en guerre. Même si je vais probablement en changer. J'ai le blindé, parce que j'en ai pas beaucoup des blindés. Faut mieux que j'en ai pour pouvoir les utiliser. Euh, qu'est-ce que ça donne comme vue ici? Bon, on est très visible probablement Mais on voit personne On a déjà Un blindé léger dans la place Deux blindés légers dans la place peut-être pas nécessaire que je ramène le mien en plus Même si une escouade de blindés légers euh, Peuvent faire la différence probablement Mais Qu'est-ce qu'on voit ici Un petit bout du poing Avec un arbre Oh, un grand champ là-bas On va passer à 200 mètres Hop, 200 Je vois plus personne, ils sont derrière l'arbre Touché, frôlé malheureusement oh. Ah, Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un de si proche Et j'ai l'impression qu'on a un bledé, blindé un blindé qui est en train de me faire taper dessus Oh bah il est crevé Avant que j'ai eu le temps de, euh, de me retourner De voir quoi que ce soit Ils étaient en train de me contourner Ça n'a pas aidé Peut-être que je vais me mettre à l'AMG dans le point Pour euh, garantir un minimum de sécurité Alors on va être le blindé à gérer Oh, un carabineur cruise costaud. On a des... C'est nous qui avons des éclaireurs. Probablement un type en bas. Deux types. là. Ah, ça one-shot pas ce truc Ou alors c'est juste un truc de résistance aux dégâts euh, Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que nos alliés défendent... Pas vraiment dans leurs objectifs. Alors là il y a plein de monde sur le chemin, mais si il y a peu de monde qui attaque par rapport au monde qui défend, et puis on commence à perdre le point, mais. Repoint de toi, je suis prêt maintenant. Alors, je me suis pas arrêté au cas où. Le truc c'est qu'on a perdu le spawn J'ai cru voir passer un tir de par là Apparemment je me trompe On reprend, on reprend chargé pour l'instant il y a une MG là elle est modée je sais pas trop comment c'est une 42 elle est plus noire que peut-être que c'est juste moi qui, est... qui me fait des idées ah, ils sont deux probablement en haut 3-3 ils sont toujours en haut visiblement Ah il y a un type là Vas-y pointe toi Ah il a dû se faire tuer Ah ou alors ça se trouve c'était un allié C'est peut-être caché derrière Non, Il n'y a pas moyen de se cacher derrière ce petit recoin ah, je trouve que je suis assez exposé comme ça Ah le dernier est mort Bon pas tarder à revenir probablement mais En attendant Prends-nous un peu non, Juste m'écrabouille de pas C'est en mode pas prudent qui me transporte Hop, Ok si tu t'arrêtes Moi je continue Il y a des types là-bas Je vois pas beaucoup avec ces herbes je pense qu'il l'a eu C'est mon chef de troupe Donc euh... facile de savoir euh... Il y en avait encore un Sur le côté J'en ai marre de me faire tuer par des gens qui contournent plus que moi Je me dis que pour éviter ça Il faudrait que Je sois celui qui contourne le plus Peut-être qu'on peut les avoir au fantassin. Oui clairement on peut les avoir au nombre de fantassins Donc On va peut-être juste essayer de faire un bon nombre de kills Je sais que j'étais un peu dans le passage mais quand même Heureusement que tous nos joueurs font pas comme toi euh, Oui on peut tenter le fonce le... en frontal par contre moi j'ai pas vraiment l'arme qu'il faut Ouais. En revanche il y en a un qui a récupéré ma MG42 visiblement Bon on va y aller en mode doucement ou alors pas Mais on va s'arrêter Je, Je vais essayer de m'arrêter plus tôt Je sais pas exactement où Il va nous faire passer au milieu du chemin à mon avis Ah non on s'arrête cette fois-ci Nickel il l'a sauvé Là il y avait un type Il est mort Je croyais que j'étais à peu près abrité mais Visiblement il a des yeux de lynx À moins qu'on fasse un score catastrophique, on va les avoir au, au nombre de... de tickets. Un éclaireur en feuilles de tonne. Non, on doit pouvoir passer en dessous hein, en rampant. Je sais pas si c'est utile. On va tenter de contourner un peu plus. C'est plus malin que l'ennemi je sais jamais si je suis accroupi ou pas donc j'ai tendance à m'accroupir puis me dire ah non en fait je voulais pas être accroupi, me bon, désaccroupir etc etc, là il y avait un type il est tout mort ici si on a un point de vue jusque là bas probablement pas nécessaire mais Ici c'est très dégagé Donc je suis logiquement assez visible Yeah Nickel Ça c'est le genre de kill qui rapporte Énormément Si je pouvais en avoir quelques-uns comme ça euh, Je pourrais euh, Passer le premier de la partie Sans aucun souci. Il euh, y en a d'autres mais alors ouais aller voir alors tirer dessus c'est quelque chose on va passer à 200 déjà je pense qu'on peut même mettre 250 j'ai manqué je sais pas trop pourquoi a tiré là où il est allé peut-être un peu trop tard ou un peu trop tôt y'a quelqu'un là je sais pas là bas y'a quelqu'un mais alors ah, faut arriver à le voir hein. heureusement j'ai un grand écran donc je peux me permettre de, de... De m'approcher de mon écran Ah je l'ai manqué oh. Voilà Bon pour ce montant d'XP je pense que Je peux tirer 20 balles par joueur euh, Ça reste rentable Bon mon attends, hein, Ça coûtait cher mais C'est bien un joueur ça Ah je sais pas si je tire trop haut ou trop bas mais J'ai tiré trop bas. J'ai tiré plus haut et c'est passé. Et puis j'ai changé le... Peut-être qu'on va rester sur 200 mètres. Ça doit être plus proche de... Du truc réel. Ah. Rechargeons. Il faut faire encore 100 kills. Manqué. Bon, ok. Il y a quelqu'un sur le toit là-bas aussi Yeah. Encore quelqu'un dans la maisonnette. Retouché. Je sais pas si je tue les mêmes ou. Davon's, killer, je l'ai tué trois fois. C'est celui qui se met là en fait. <rire> Le pauvre. Il se remet au même endroit en se disant mm, cette fois-ci il est peut-être mort. Ou alors il a changé de spot et il me verra plus. Et paf, il se reprend un coup. Ce qui fait que hop, je suis passé premier en score. Alors ouais, pré-shot sur des trucs comme ça. j'ai eu une assistance. J'ai vu le truc rouge quasiment au moment où j'ai tiré. Je me suis dit non, pas possible que ce soit moi qui l'ai touché quand même. Il était en train de bouger, il était caché derrière un buisson pendant un moment. Il y a des gens là aussi Mais alors euh... Ah trop tard Alors maintenant qu'on a le point Ma bah super bonne euh... Super bon rocher Il va pas beaucoup me servir à mon avis Sauf s'ils arrivent à s'approcher ah, Je tiré dans la fenêtre Il y avait un Ah non ça serait du toucher Je le vois plus je pense pas que bouger ça fasse quoi que ce soit Il est vivant Il est vivant Mon dieu je le vois bouger Je le vois bouger comme on verra bouger une fourmi Je sais plus la distinction Il y a que des pixels gris en plus il y a un peu de brouillard c'est souvent, la, la visibilité est jamais Complètement nette dans ce jeu Me semble-t-il bon, Parfois il y a tellement de brouillard que, que c'est terrible Mais Là c'est Un mort, non Je pense que c'est un mort euh, va falloir que je bouge hein. J'ai pas envie de quitter ce spot magique. Mais je vois que tous mes alliés ont bougé. Plutôt vers l'avant. Le front se déplace. Donc on va se suivre. On a des véhicules d'éclaireur. Avec les éclaireurs pour aller avec. C'est mieux. Moi je n'ai pas de véhicule d'éclaireur. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs. Mais c'est... Autant mon éclaireur je l'ai monté à fond sur le ruban... Euh, carabineur... Euh, d'éclaireur. Autant... Sur le ruban véhicule, il est très bas Parce que généralement je me débloque. En plus, pour débloquer Les meilleurs véhicules éclair, il faut conduire des gens Et ça c'est beaucoup plus dur à farmer tout seul Il y a un camion qui passe Hop là Camion ou pas Je l'ai eu je vois personne à part ça, c'est un mort. Alors, il paraît qu'on a une vue jusque sur le pont si c'est vrai. Là, je veux quelque chose bouger. C'est un joueur. Comment je l'ai manqué? qui touchotte ce Tokayev il full max ce serait bien j'ai l'impression que c'est pour moi qu'on tire mais attends qu'il me voit pas oh il y a un allié qui a écrasé quelqu'un de chez nous ah, ça me tire de ce côté Hop. Net eager. Euh, on va dire qu'on a assez entraîné notre, notre soldat. On n'a plus vraiment plus beaucoup de véhicules. Non, il ne va pas rejoindre. Oh il est chelou Entre temps il y a plein de gens qui sont passés On va pas faire attendre 3 AI 4 trucs bidules. Hum. Comment on le sent On le sent mort Mon pote a pas fait de kill elle est un peu compliquée à mon avis la dernière euh, diagonale Ah c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde ici C'est parce que le spawn il est complètement à l'opposé Quand on aura B3 on aura un spawn là euh, Là je crois Je sais plus Ou là Non O2 euh, Là le spawn de B c'est la ligne C euh, Qui sera probablement beaucoup plus intéressant hop, hop Excuse moi Je sais que je suis pas monté dans ton véhicule mais j'ai pop d'abord veux bien me ramasser et me laisser euh... me laisser là par exemple on va pas pas prendre trop de risques on va viser le tas de charbon personne là bas personne en vue on va revenir se mettre euh... au spawn de la ligne c le spawn c3 voilà, lui, je sais pas ce qu'il aurait fait si je l'avais pas tué, mais j'imagine qu'il aurait eu le temps de tuer quelques-uns des nôtres. Voilà, quelques kills. Il y a des gens tout là-bas en arrière-plan. Il y a un type là aussi mais j'ai trop mauvaise... Il est juste derrière le truc. Ah ah ah Ouais GG. Celui qui l'a eu. Il a trop avancé le blindé à mon avis. Je sais pas comment avancer pour avoir un meilleur spot sans prendre trop de risques. Là par exemple on est bon. J'ai un spot différent, je sais pas si c'est le meilleur Voilà Ok Ah je sais pas si c'est accroupi ou si Mais les est mort Ah mince bah, ça revient de mon côté toi Ça s'attend probablement pas à me voir à côté du rocher Qui fait pas gaffe Oh alors, il a vu le véhicule d'éclairage et c'était lui qui se méfiait Le tas de charbon me coupe un peu la vue En même temps faire un truc comme ça c'est un peu risqué oh, Je touche pas Ça je touche Un allié qui mitraillait vraiment proche je suis dans le coin là, donc on va pas on va éviter de se montrer au possible. Bon, je dis ça, y a un tour, je monte sur le tas. Hein. Là, il y a un type. Hop, coco, go, go, repli. Hop là. vient si me chercher J'aurais plus de mal à lui résister Il a une arme plus rapide au rechargement que moi mais C'est pas un souci. Hop toi t'es mort oh, Ils ont plus de fantassins Yeah Et nous on a eu des renforts au contraire Donc là le mec que j'ai tué Il peut pas respawn Ils sont 4 déjà à être mort C'est un bon, bon spot Surtout que j'avais pas d'arme mitrailleuse hein. Si j'avais eu une arme mitrailleuse là Je sais pas ce qui lui serait arrivé Allez il reste 6 minutes On va gagner en 6 minutes En non, décimant encore Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont morts là 6 sur les 14 qui restent Enfin sur les... il en restait plus maintenant Hop on insiste sur le point. Et il va falloir qu'ils viennent. J'ai cru voir quelqu'un là. Ah, je suis mort avant. Encore deux qui sont tombés. On va prendre un type à l'AMG. Il a pris une voiture lui. Hop, merci. Merci, merci. Ah voilà, ils sont 1, 2, 3, 4. À être encore vivants. Je pense qu'ils vont faire... Ils vont vendre leur peau chèrement, 3. Mais à la place du dernier, je me cacherai pour, euh, pour survivre un peu plus. Mais grosso modo, c'est fini. Ah ils sont encore deux dans le truc là Eh mene, mene, mene Ah ouais Y'en qui est au PPS 30 trucs Ah bah j'ai tué le dernier, c'est pour ça que ça a coupé le. Je me suis dit mais attendez, on n'a pas fini, je l'ai pas tué. Et en fait j'avais tué le dernier. Oh, j'ai adoré cette partie. J'espère que vous l'aurez apprécié aussi.